Bonjour à tous, si comme moi, vous vous êtes toujours demandé comment était décerné le prix de l'entrepreneur de l'année, aujourd'hui, je vous emmène bosser en immersion totale au cœur du jury qui est en train de délibérer ici, chez EY. Suivez-moi Ce qu'on souhaite faire émerger, c'est des entrepreneurs, des personnalités qui se matérialisent par le succès de l'entreprise mais surtout par leur engagement euh, au sein de Bonjour. Ah, c'est pour toi un, bon un bon entrepreneur Alors un bon entrepreneur mm -hmm. pour moi c'est quelqu'un qui a une vision de son marché, mm -hmm. qui a une vision pour son entreprise, qui a la capacité à embarquer ses équipes aussi, c'est important. Et puis euh, c'est aussi un entrepreneur qui est engagé, qui a conscience de son impact environnemental, de son impact social, et qui est prêt à conduire des actions très concrètes pour changer les lignes. Merci. Surpris. C'est quoi pour toi le critère numéro un aujourd'hui Je me suis beaucoup centralisé sur la revue du parcours de l'entrepreneur avant d'avoir créé, parce que ça dit beaucoup de choses sur son caractère et puis sa, sa, sa qualité future d'entrepreneur. De, de, L'humain Oui, okay. ouais, complètement. Merci. Pour moi, c'est le critère premier. Merci Bonjour Stanislas. Bonjour Géry. Bon, alors, je vous présente Stanislas, l'organisateur du Prix dans l'Ouest. Bonjour. Alors explique-moi ce qui se passe ici derrière nous. Derrière nous, c'est en fait les membres du jury qui vont procéder à, à l'élection dans deux catégories, entrepreneur de l'année et Start-up de l'année. Pour ce prix de l'entrepreneur, qui est un prix qui existe depuis près de 27 ans en France, en France depuis plus de 20 ans dans l'Ouest, et qui vient récompenser des entrepreneurs qui sont à la fois performants et engagés. Qu'est-ce que vous jugez ici Qu'est-ce que vous évaluez On veut surtout identifier des personnalités d'entrepreneurs d'exception, voilà, qui se matérialisent par une réussite d'entreprise, mais qui se matérialisent aussi par un engagement fort dans leur communauté, euh, dans leurs engagements citoyens, dans leurs responsabilités sociales et environnementales. Donc voilà, la performance d'une part et l'engagement d'autre part. Pour toi, c'est quoi un entrepreneur par excellence alors un entrepreneur, c'est quelqu'un qui ne lâche jamais, qui, euh, parce qu'il va résoudre des problèmes tout au long de, de sa journée, tout au long de l'année, etc. Mais qui est positif dans sa démarche. Je caractérise un entrepreneur avec la phrase Never give up. C'est-à-dire qu'on est là et on avance. On lâche on rien. On avance et on ne lâche jamais rien. Okay. L'entrepreneur, c'est une personne, avant tout, euh, qui a envie peut-être de changer ce monde, d'essayer d'avoir un impact sur le monde dans lequel on vit. Okay. Et toi, ce prix, il t'a apporté quoi pour ton entreprise Il m'a apporté de la joie, de la joie partagée avec les équipes, avec nos clients, avec nos parties prenantes. Une grande fierté pour le travail qu'on a réalisé tous ensemble. Donc oui, c'est un partage, d'entreprise, c'est aussi un partage. Bon, C'était énorme, je veux dire, en fait, ce prix ce prix de la start-up de l'année au niveau national, c'est euh, une vitrine en fait, qui va au-delà de, de, au de la France. C'est-à-dire que à la suite de ce prix-là, j'ai eu énormément de contacts dans le monde entier, c'est vraiment une reconnaissance par ses pairs. Alors, un entrepreneur par excellence et d'excellence, c'est un entrepreneur passionné, entêté, qui sait le le communiquer, entraîner ses équipes euh, et placer le collectif, l'intérêt collectif, au centre de tout, sinon euh, son entreprise euh, n'atteindrait pas les sommets comme les entreprises qu'on vient de voir là au jury EY, absolument fantastique. C'est un très bon cru, une magnifique promotion cette année encore. Bon ça y est, le jury a délibéré, les votes étaient souvent serrés, que des belles histoires d'entreprise, des entrepreneurs hors pair, bravo à tous n'hésitez pas à liker, partager, commenter, et comme moi, postuler l'année prochaine. Et moi j'ai mes chances. Alors toi tu as tes <rire> chances, euh, alors il faudrait pour ce faire que ton entreprise, alors je ne sais pas quelle taille elle fait pour le moment. Elle est petite en fait. Elle est petite, mais dès que tu euh, dépasseras le million d'euros et demi de On chiffre d'affaires, voilà, bah, tu seras le bienvenu pour concourir, pour concourir à ce prix.